Rebonjour oh, à tous et bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. J'espère que la pause a été à la hauteur. Donc, nous allons attaquer la deuxième session de cette journée, cette deuxième session qui s'intitule « Coproduction de connaissances utiles pour l'action ». Et pour nous l'introduire, euh, je vais donner la parole à M. Amadousso, euh, donc, qui est docteur en écologie et post-doctorant au CIRAD actuellement au sein de l'unité AIDA. Il travaille sur le développement d'approches agroécologiques innovantes pour la gestion durable des ravageurs des cultures dans un contexte de changement climatique qui participe également à l'enseignement et l'encadrement d'étudiants issus des écoles et universités sénégalaises et aussi internationales, notamment l'université euh, de Neuchâtel en Suisse. Amadou, c'est à vous. Bon, merci. Au fait, euh, j'ai le plaisir d'introduire euh, cette session 2 qui porte sur euh, la coproduction de connaissances utiles pour l'action. Donc cette séquence va débuter avec euh, une séquence de trois vidéos présentant des exemples d'expérimentation de pratiques agroécologiques avec les producteurs. Donc, elle sera suivie d'une table ronde intitulée « Recherche-action avec les paysans », donc permettant d'illustrer une diversité de travaux de recherche menés en Afrique et impliquant les agriculteurs. Donc, après la poche déjeuner, nous aurons également une dernière session illustrant les travaux menés par nos partenaires de CISIA sur l'agroécologie en Afrique. Merci beaucoup, Amadou. Donc, euh, on va donner maintenant la parole à Monsieur Raphaël Belmain, qui va nous présenter la première séquence vidéo euh, sur un cas emblématique de co-construction de solutions agroécologiques innovantes au Sénégal. Pour euh, rappel, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Monsieur Raphaël Belmain, qui est basé au Sénégal depuis 2018, est agronome au Cirad. Il représente le Cirad dans les comités de pilotage de, de la DITAS donc ces dynamiques. Euh, Transition agroécologique au Sénégal et de la 3AO. Ce qui, ce qui est intéressant chez Raphaël, c'est le fait qu'il considère que la science et la photographie constituent deux moyens complémentaires et indissociables pour comprendre les déséquilibres de l'agriculture africaine et accompagner les transitions écologiques. C'est assez intéressant de, donc, de, de voir ce, ce, cette combinaison de deux instruments complémentaires. D'ailleurs, nous aurons la chance en fin de journée d'assister à une exposition photo qui, ne, qui va nous présenter. Donc, Raphaël, vous pouvez nous présenter en quelques mots cette vidéo qu'on va voir juste après euh, Oui, je vous remercie. C'est une vidéo qui traite des questions de transition agroécologique dans le contexte du maraîchage au Sénégal. Euh, donc, elle a été tournée... Euh, elle a été tournée cet été et euh, j'ai participé au tournage en tant que fixeur d'abord, c'est-à-dire la personne qui accompagne l'équipe de tournage pour la guider vers les choses intéressantes à voir. Et puis euh, euh, je me suis retrouvé dans la vidéo <rire> sans que ce soit vraiment euh, prévu, euh, de manière à, enfin peu importe. L'important en fait, c'est que cette vidéo, elle montre parfaitement quels sont les enjeux de transition. Agroécologique dans le contexte du maraîchage, en particulier les enjeux autour de l'eau, autour de la réduction des pesticides et donc les questions que ça pose en matière de co-conception. Voilà, donc je pense que le mieux c'est de regarder la vidéo et se faire son idée. Je ne sais pas s'il y aura des discussions après. Merci beaucoup. Donc la vidéo va être lancée. Man mari est tout à l'abri, c'est vrai, mais quand de comboros. Madame Boro, Marissa, c'est le un peu de à la de Je suis Je suis Je suis qui au Sénégal, comme dans toute l'Afrique de l'Ouest, de plus en plus de producteurs modifient leurs pratiques agricoles pour se convertir à l'agroécologie, une agriculture durable qui associe l'agronomie et l'écologie et qui tient compte des équilibres entre la nature et les services qu'elle nous rend. Cette nouvelle approche de l'agriculture commence à porter ses fruits et peut constituer une réponse aux défis posés par le changement climatique et l'accroissement de la population. L'agroécologie fait aussi l'objet d'une attention croissante de la part des gouvernements, des organisations internationales et des instituts de recherche, à l'instar du CIRAD, qui développe depuis une quinzaine d'années des grands projets de recherche dans plus d'une vingtaine de pays tropicaux et méditerranéens. Ces projets sont toujours menés en partenariat avec des centres de recherche, des organisations de producteurs ou bien des associations comme Endapronat. Cette association sénégalaise sensibilise et forme les producteurs aux pratiques agroécologiques et met en place des solutions concrètes. Ici, on fabrique du compost. Le compost est destiné à l'agroécologie parce qu'il n'y a aucun produit chimique. La production est partie du simple au double parce que les gens sont plus conscients à cause de toutes les formations qu'ils ont subies au niveau de l'agroécologie. D'ailleurs, on a fait trois champs d'expérimentation de la salade, de la tomate et de l'aubergine. Et on n'utilisera que de l'engrais bio, surtout le compost, rien que pour montrer aux gens que le produit que nous fabriquons est un produit conforme pour avoir une production extraordinaire. L'agroécologie implique de limiter l'utilisation d'engrais chimiques, de pesticides, mais aussi de carburants et d'eau, car en plus de représenter des dépenses très importantes pour le producteur, ils ont un impact désastreux sur l'environnement. Ici, dans les Niailles, l'irrégularité des pluies dues au changement climatique a contraint les agriculteurs à puiser à outrance dans les nappes phréatiques, ce qui constitue une véritable catastrophe. Pour y faire face, une association a mis en place un système d'arrosage par aspersion qui est à la fois plus bénéfique aux cultures, tout en économisant l'eau. Les techniques agroécologiques sont spécifiques à chaque territoire, à chaque écosystème, à chaque production. Imaginer des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, tout en répondant aux attentes des agriculteurs, est un travail complexe et minutieux. C'est pourquoi la recherche en agroécologie est primordiale. Elle doit s'appuyer sur les savoirs paysans et les combiner avec des techniques innovantes. Dans le cas des niaïs et de la production de mangue sénégalaise, on a un grand problème, il s'agit de la mouche des fruits, Bactrocera dorsalis, qui pique les fruits et donne lieu à des larves qui se nourrissent de la chair et qui font pourrir et finalement tomber le fruit. En agroécologie, on essaye de développer non pas une seule solution, mais un cortège de solutions techniques qui se complètent et qui entrent en synergie pour réguler le problème de la mouche des fruits. Une technique très importante de lutte contre la mouche consiste à installer des pièges qui contiennent une substance appelée le méthylogénol. Et ça permet à la fois de réguler en capturant principalement les mâles, car ce sont eux qui sont attirés par la phéromone. Ça permet également euh, de faire un suivi des populations de mouches en verger et au-delà d'un certain seuil, euh, prendre des mesures de lutte. En taillant les arbres, on va augmenter euh, le taux de pénétration de la lumière qui va créer un microclimat défavorable au développement de la mouche. On travaille enfin sur la diffusion de mâles de mouches stériles, ce qui permet de casser le cycle naturel de la mouche. Donc à travers cet exemple de la mouche, on peut comprendre que l'agroécologie consiste à développer des solutions intelligentes, faciles à mettre en œuvre pour les petits producteurs, et qui vont être adaptées à leurs contraintes, à leurs spécificités locales. Et c'est là toute la particularité de l'agroécologie. Il n'y a pas de solution toute faite, de modèle facilement réplicable d'un territoire à l'autre. C'est pourquoi la recherche doit continuer à trouver des systèmes adaptés, performants et durables. L'agroécologie peut apporter des réponses aux enjeux de l'agriculture du 21e siècle. Nous ne sommes qu'au début de cette transition agroécologique. Et ce n'est qu'en associant les scientifiques, les producteurs, les consommateurs, les décisionnaires et les organisations internationales que nous y arriverons. Merci beaucoup Raphaël pour ce voyage. On voit bien qu'il n'y a pas qu'une agroécologie, manifestement, il y a des agroécologies. Et euh, une vidéo très courte mais très complète, elle renseigne de beaucoup de choses. Et nous allons donc maintenant décoller de, du Sénégal pour aller en Tunisie. Euh, nous allons voir un autre cas emblématique de co-construction de solutions agroécologiques innovantes à travers une autre vidéo qui va nous être présentée par Christelle Léoto, qui est chercheure au CIRAD, qui travaille sur les questions de l'eau et de l'agroécologie à l'UMRGO. Christelle, c'est à toi. Oui, bonjour. Donc, euh, cette vidéo a été filmée euh, cette année en Tunisie, en Tunisie centrale, notamment en particulier dans la plaine de Kerouan, qui est une plaine où on considère qu'il y a une agriculture très intensive avec une exploitation très importante de, des nappes phréatiques et d'intrants chimiques. Euh, ce, cette vidéo questionne en fait la, la place et le rôle de l'agroécologie, en particulier des pratiques agroécologiques dans ces systèmes qu'on peut considérer comme, comme intensifs. Euh, D'un côté, en montrant en fait qu'il y a un certain nombre de pratiques agroécologiques qui existent dans ces systèmes, en particulier mis en place par des, des petits agriculteurs. Alors, petits, je veux pas, c'est plutôt en, en termes de superficie, euh, et que ces agriculteurs en fait mettent en place des, des systèmes hybrides en, en utilisant à la fois des techniques. Euh, agroécologiques et, euh, et, et, et en consommant euh, également euh, des, des entrants euh, chimiques. Et donc, on, on questionne le rôle de ces, de ces pratiques agroécologiques dans ces systèmes qu'on peut considérer, considérer comme hybrides. Et euh, en même temps, euh, le, la vidéo euh, cherche à montrer euh, pourquoi les agriculteurs mettent mettre en place ces, euh, ces pratiques. Donc c'est euh, une vidéo qui est un peu peut-être à contre courant par rapport à, à des présentations euh, sur l'agroécologie euh, de manière euh, générale parce que on, on veut essayer de savoir quelles sont les pratiques qui existent actuellement et euh, pourquoi et dans quel contexte ces, ces, ces pratiques euh, existent. Donc c'est euh, une, un, une vidéo qui a été euh, filmée dans le cadre d'un projet qui, qui implique des chercheurs et des agriculteurs au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en France. Merci Christelle. Donc la vidéo sur la Tunisie. البطيخ الدلاع، الفلفل الطماطم والله بالنسبة لللللفلاحة البيولوجية ما انقطعت تتسم معاتها نداصر تماما في في في المنطقة عليه أشخاص أولين نخذ كلها أول تدويد فهمتني إش خلى الفلاحة معانا تبدأ ينقطع عليها الفلاحة خاصة الفلاحة صغيرة طول يعندو مثلا فلاحة كبيرة يبدأ يبدأ عنده فلوس يانوي يخت فهمتني dans ces zones, le métier de l'agriculture, surtout les petits, devient extrêmement difficile, voire même angoissant et stressant. Puisque l'environnement pour produire et surtout pour vendre est de plus en plus contraignant. Pour les agriculteurs ayant des terres de taille modeste, Jouer sur les surfaces reste le moyen le plus simple d'améliorer ou d'accroître les revenus. Ils vont faire ce que l'on appelle de l'intensification à la surface en ayant recours à diverses formes d'associations de culture, ce qui leur permet de mieux valoriser les ressources. اللي هو يا ربي فيها إذا كان هو عنده أرض كبيرة و... وقاعد معناتها مش ويشيل في الاعلاف رأي باش تساعده اذا كان هو قاعد يشري يشري في الاعلاف راهو باش يمشي يمشي ويباع استعمال الاخبار ديما موجود ديما باش يعاونك حتى على تاكل الفن تاعك الاسم تاع كي مش تزرع هذو تزرع طماطم فلفل بطيخ يعاونك على التكلفه وزاد باش تقوي به التربه نتاعك لعب كل ولد تلعب على المساحه تبدا مثلا عندك جتا تقول انا نستر له تزرع فيه زيتون مبارا يلي تزرع فيه فول كان جاء الفول هانو انت مش تبش تبش تبش تبيع منه ما ماشياش هاني الزيتونة قاعدة تشف مثلا تربة ضعيفة بحكم تزرع فيها في حاجة ديما, ديما مثلا قمح ديما خمسة او الست سنين تزرع نفس القاطعة تضعف؟ الارض المردودية تضعف. تولي تزرع على فول باش يصلح التربة ترجع الارض قوية كما قبل dans le cadre de, de nos travaux nous avons nous avons trouvé qu'il pourrait y avoir d'autres moyens pour se faire de de la masse en améliorant par exemple le pilotage de l'irrigation en jouant sur les fréquences les durées en fonction du type de sol, on pourrait améliorer de manière substantielle les rendements et, de ce fait, accroître les revenus des agriculteurs. Parmi ces pratiques, les plus courantes sont développées pour sauvegarder la fertilité des sols, comme la production de type fumier ou l'intégration des légumineuses dans les successions de cultures. Le recours à ces différentes pratiques peut aussi être le résultat de certains arrangements souvent informels, c'est le cas par exemple des locataires qui exploitent des espaces intercalaires, ce qui permet donc des systèmes agroforestiers. Et lorsqu'on observe ou bien on étudie de près les logiques, le constat est que finalement derrière chaque arrangement, des pratiques intensives. Ces pratiques associées à d'autres, par exemple l'élevage, assurent une certaine diversification qui est très essentielle pour répartir les risques liés au marché. Et puis, il y a surtout le besoin de réduire les charges de production, surtout celles liées à l'irrigation et à la fatigation chimique. Et comme ces agriculteurs produisent sur des petites surfaces, ils doivent accroître les questions de l'utilisation des terres, de l'eau et donc de l'énergie par la pratique de la culture en relais pour le paradis des saisons, de la culture intercalaire ou l'agroforesterie. On a parfois des parcelles et des cocktails venus nombre de cultures sur la même parcelle. Mais il faut aussi savoir que les différentes pratiques qui sont mobilisées selon des logiques essentiellement économiques, alors que les considérations environnementales ne sont pas vraiment mises en avant, ou du moins ne reviennent que très peu lorsqu'on discute avec ces acteurs. Et donc, peut-on vraiment parler des principes de l'agroécologie beaucoup Christelle pour le partage de cette vidéo donc on voit bien que cette question d'agroécologie à l'échelle locale il y a pas mal de choses qui se font presque de manière intuitive par les agriculteurs pour s'adapter à certaines situations et ça rejoint bien l'importance de la thématique de ce matin en termes de, donc, de conseils, d'accompagnement, de formation parce qu'il y a des pratiques à identifier et, euh, et on voit bien qu'il y a du travail à mettre en harmonie tout ça. Donc on va voir une troisième vidéo maintenant pour boucler la séquence des vidéos, ça concerne donc une autre solution agroécologique innovante. Il s'agit des filets anti-insectes, et je vais redonner la parole à Raphaël Belmain à nouveau, qui va nous présenter en quelques mots cette vidéo avant de la lancer. Raphaël, merci. Donc le cas des filets, moi je le trouve absolument emblématique de ce que c'est qu'une trajectoire de conception d'un système agroécologique. Tout ça, ça a démarré il y a une quinzaine d'années au Bénin, quand mon collègue Thibault Martin donc de l'unité Orsis du CIRAD, euh, trouve des producteurs euh, qui utilisent les filets antipalus, euh, enfin les, les moustiquaires antipalus de l'OMS, euh, au lieu de les utiliser chez eux, ils les utilisent sur leur pépinière pour protéger leur culture. Et à partir de là, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe euh, Il teste ça lui-même à partir d'un essai, et puis il se rend compte qu'effectivement, les filets constituent une protection physique qui permet en fait euh, de réguler certains ravageurs, et notamment les ravageurs aériens, et in fine, d'utiliser moins de pesticides. Donc il fait l'hypothèse, avec ses collègues, qu'il est possible de développer des systèmes de culture maraîchée sous filet, euh, de manière à se passer complètement de pesticides, et donc de là démarre une trajectoire de conception euh, qui va durer une quinzaine d'années, et qui continue encore aujourd'hui. Et ce qui est intéressant dans cette trajectoire-là, c'est qu'elle est très influencée par les acteurs de terrain, avec des allers-retours permanents entre eux, les parcelles d'essai, euh, l'expérience que mènent les producteurs euh, dans leur propre champ et des apprentissages qui en résultent. Voilà, j'en dis pas plus. Merci beaucoup. Eh bien, allez, on va découvrir tout ça en images et en son. toutes les grandes villes d'Afrique subsaharienne, Nairobi est une ville en pleine croissance économique et démographique. En 2030, 60% de la population à faible et moyen revenu va résider dans les villes. La production de légumes occupe une part importante du secteur de l'horticulture au Kenya. Elle contribue à 45% des parts de marché. La production de légumes est très importante pour les petits producteurs. Cependant, il y a plusieurs contraintes qui affectent leur production, dont les pertes dues aux ravageurs. Pour protéger leur culture, les petits producteurs ont généralement recours aux insecticides. Ces insecticides chimiques affectent directement leur santé et leur environnement, mais ils menacent aussi la sécurité sanitaire des aliments. Nous étudions ici l'effet des filets sur les dégâts des insectes nuisibles. Sur la droite, nous avons ici une culture de betteraves cultivée sous le filet qui est sans dommage. Sur la gauche, nous avons ici une autre culture qui a été cultivée en plein air et qui a été fortement attaquée par des insectes. Malgré le fait que ces deux cultures ont été plantées le même jour, nous constatons que celle de droite est en bien meilleur état que celle sur la gauche. Nos étudiants évaluent également l'effet du microclimat créé par le filet sur la physiologie des cultures et nous trouvons que certaines plantes arrivent à maturité plus tôt que celles qui sont cultivées à l'extérieur. Nous testons aussi des filets de différentes couleurs pour étudier l'effet de la barrière visuelle sur les dégâts des insectes nuisibles. De Les filets m'ont aidé à protéger mes choux sans appliquer de pesticides. J'aimerais utiliser ces filets sur d'autres cultures comme les tomates, les haricots, les épinards et les fraises. J'utilise la technique des filets sur ma ferme depuis deux saisons. Les filets protègent mes cultures de tomates et de choux contre les insectes. Ils améliorent aussi le taux de germination des plants et le rendement. J'ai planté ces choux le même jour, se cultivés sous le filet, et cela en dehors du filet. Raphaël pour cette deuxième vidéo. Effectivement, les solutions, quand elles existent et quand ça marche, ça marche, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas besoin d'épiloguer de, de, longtemps là-dessus. Et pour enchaîner justement et pour avoir un, un, un croisement de regard sur euh, l'interaction de la recherche-action de la recherche-intervention avec les paysans sur ces questions-là, donc nous allons euh, faire dialoguer euh, quatre jeunes chercheurs euh, du Sénégal, du Bénin, sur le Burkina et euh, à Madagascar autour donc de cette connexion avec les paysans et comment travailler avec eux. Donc euh, j'invite maintenant Amadou à rester ici, Raphaël et Christelle, lycée de la place pour Anne, Lalaina et Emmanuel. Merci beaucoup. Merci. Donc nous avons quatre jeunes chercheurs, comme je disais, euh, Amadou je l'ai présenté tout à l'heure. Euh, à côté de lui nous avons Lalaina Ranaivasovson pardon de Madagascar qui est agronome, docteur en sciences agronomiques, chercheur au Fofifa euh, Centre national de recherche appliquée au développement rural à Madagascar. Bienvenue. Nous avons à côté d'elle Anne Perrinel qui travaille au Cirad, donc agronome chercheur au Cirad, spécialiste de la co-conception de systèmes. De culture durable, plus particulièrement des systèmes rizicoles. Elle travaille à l'unité de recherche AIDA au CIRAD. Depuis 2017, Anne fait partie du réseau pluridisciplinaire IDEAS euh, à l'INRAE, euh, enfin, c'est une initiative portée par l'INRAE et AgroParitech depuis 2016, euh, qui travaille notamment sur les questions d'innovation dans les systèmes agricoles et alimentaires. Et son terrain de, donc, de recherche, c'est le Burkina Faso. Et enfin, nous avons M. Emmanuel. Euh, C'est le cas du Bénin, qui est agronome et docteur en sciences économiques. Euh, il dirige l'Institut béninois de recherche sur le coton (IRC), à ne pas confondre avec l'Institut des régions chaudes. Et il est enseignant en, il enseigne la génétique et l'amélioration des plantes à l'université de Parakou. Bienvenue à tous les quatre. Et donc, à la suite de ce qu'on a vu là sur les vidéos et, et par rapport à votre expérience professionnelle, donc je vais vous poser une première question. À, vous pouvez répondre à tour de rôle, tous les quatre, autour de cette première question. Euh, donc vous, dans votre pratique de recherche, quand vous faites cette, ce travail avec les paysans, quand il est question de co-conception de systèmes agroécologiques, est-ce qu'il y a un élément particulier, un élément central qui, a, qui, qui vous qui vous semble important et qui joue dans la, con la construction de cette relation avec les paysans pour parler de co-construction de systèmes agroécologiques. Qui veut commencer? Bon, honor aux femmes, <rire> chère Madame. Ok, donc euh, je vais commencer. Euh, donc moi, je vais vous parler euh, concrètement d'une expérience dans mes travaux de recherche sur la co-construction avec les producteurs des systèmes de culture en agriculture de conservation. C'était donc dans une région de Madagascar qui a connu une diffusion de l'agriculture de, de conservation. Et donc, l'objectif de nos travaux, c'était donc de... Euh euh, définir avec les, les producteurs les systèmes de culture, c'est-à-dire d'identifier avec les producteurs les, les plantes de service à insérer dans les, euh, dans les systèmes de culture en rotation ou en association culturelle, euh, les modes de gestion euh, du sol, les modes de gestion euh, des euh, résidus de culture, mais également donc, les intrants euh, agricoles à mobiliser. Donc euh, euh, la co-construction, c'est un processus en lui-même, donc euh, euh, euh, initialement nous donc euh, on a identifié euh, au préalable les sites d'intervention donc par rapport euh, à, à la diffusion de l'agriculture de conservation euh, mais aussi par rapport au contexte pédoclimatique et puis donc à travers des différents focus group avec euh, les producteurs on a identifié ensemble donc les euh, opportunités et les contraintes des producteurs donc les opportunités et les contraintes qui peuvent donc être des facteurs biotiques, les, facteurs, les conditions pédoclimatiques, ou encore donc les, les autres facteurs biotiques, les, les, les ravageurs, les mauvaises herbes et tout ça, la pression des, des ravageurs. Il y a également le, les, les, le type, le, le, le type d'exploitation, donc la taille, le type d'élevage et tout ça. Donc à partir de là, on a une typologie de, de producteurs. Et à partir de tout ça, à partir des contraintes et des opportunités, on définit donc ensemble le système de culture qui serait donc adapté à ce contexte-là, à travers donc les connaissances locales des producteurs et les connaissances scientifiques. Ok, merci beaucoup. Donc pas mal de temps, beaucoup d'écoute et puis la co-construction vient par la suite. C'est ça. Ok, merci. Merci. Si vous avez besoin de votre slide pour appuyer vos propos, n'hésitez pas à donner le signal pour qu'on l'affiche en même temps que vous parlez. Alors Anne, tu veux enchaîner euh, Oui, alors euh, moi je veux bien la slide. Donc euh, dans le travail de co-conception de systèmes de culture à base de légumineuses euh, que j'ai mené euh, dans la zone cotonnière du Burkina Faso, en fait euh, on, a, on a appuyé notre, le processus de co-conception sur euh, deux éléments. Le premier étant euh, la mise en place des innovations par les, les producteurs. Donc ça, euh, dès euh, l'amont, c'est-à-dire qu'en fait, on, est, on, a su, on a commencé euh, le processus par une traque aux innovations. Donc en fait, on a cherché dans la zone d'étude des producteurs qui mettaient en place euh, des systèmes de culture à base de légumineuses euh, atypiques, innovants, et qui pouvaient être intéressés euh, d'autres producteurs. Donc, en fait, on s'est inspiré des systèmes qu'on a, qu a pu caractériser de cette manière pour mettre en place des, des essais de ce qu'on appelle des essais de prototypage participatif. Donc ça, c'était dans deux villages on a mis sur une parcelle différents systèmes de culture innovants et on a, fait, euh, on a organisé des visites collectives avec des producteurs sur ces parcelles. Donc ça, c'est un deuxième élément important du processus, c'est euh, de créer une dynamique collective avec des activités collectives. Et euh, après, euh, après avoir... Euh, Évaluer ces systèmes et participer à ces activités, les producteurs ont, pu, euh, ont eu l'opportunité de choisir un système à mettre en place et à adapter chez eux. Donc là, de nouveau, on est sur, vraiment sur la mise en place des, des, des innovations par les producteurs. Et en fait, euh, ce sont les producteurs qui innovent, qui conçoivent leur propre système en adaptant les propositions techniques qu'on qu leur a faites à leurs propres circonstances. Okay. Merci beaucoup. Donc d'abord démonstration, puis appropriation pour auto-expérimentation finalement, quelque part. Oui. Si j'ai je... <rire> si bien compris. Oui. Merci. Donc Amadou ou Emmanuel Oui. Emmanuel, allez-y. Et vous voulez votre support Oui, ou... on, peut, on peut montrer le okay. oui. Support d'Emmanuel, s'il vous plaît. Alors donc, au euh, Bénin, comme ça a été dit, je travaille sur le, le coton. Et le coton, c'est une grande culture qui est en plein essor actuellement chez nous. Et qui est taxé à tort ou à raison de culture qui dégradent un peu, qui dégrade l'environnement. Alors donc, euh, depuis 2017, il a été initié au Bénin un projet, projet de transition agroécologique dans une cotonnière du Bénin. Et c'est un projet qui est financé par l'AFD et qui a le, le soutien technique du, du CIRAD. Et la démarche de co-construction qui est adoptée, c'est la démarche des dates qui prônées par le CIRAD, c'est-à-dire euh, diagnostique, diagnostique d'abord pour euh, identifier des, les contraintes écologiques, agroécologiques auxquelles sont confrontées la culture et puis également les, les territoires sur lesquels il faut expérimenter des, des innovations. Euh, ensuite, il y a la, la conception donc des, des, des systèmes de, de culture suivie de leur évaluation. évaluation en milieu contrôlé sur ce qu'on appelle des centres d'expérimentation et aussi évaluation maintenant avec les producteurs. Ça, ça a été fait pendant trois années et cela a abouti à l'élaboration de mémentos des pratiques agroécologiques euh, en zone euh, cotonnière et actuellement nous sommes dans la phase donc de, de formation de ceux qui vont mettre à échelle et de la mise à échelle proprement dite qui a commencé depuis 2020. Alors donc de manière euh, pratique, et il y a d'abord euh, une gamme de technologies agroécologiques qui sont déjà reconnues, euh, l'intégration agriculture élevage, l'association de cultures euh, avec des plantes fertilisantes en précédant la culture du, du coton, et, et puis beaucoup d'autres pratiques comme ça qui existent déjà, et qu'on essaye donc de mettre en expérimentation sur les centres, nos, centres, nos sites qu'on appelle milieux contrôlés. Donc il y a une gamme d'expérimentations de, qui sont mise en place et on sélectionne sur le base de leur performance, on sélectionne les, un certain nombre qu'on présente maintenant aux agriculteurs et c'est à eux de choisir ce que chacun veut mettre en place sur, son, sur, sur, sur, sur, sur, sur, sur sa parcelle. Donc ça c'est le niveau euh, exploitation. Donc on part du niveau parcelle pour évaluer les performances Après on voit maintenant un milieu paysan où l'agriculteur choisit une technologie, met en place et on passe pour faire le suivi avec euh, cet agriculteur-là. On fait également des visites d'échange entre agriculteurs pour discuter autour des, te des différentes technologies, ça permet donc euh, un apprentissage déjà, et ça permet également donc euh, d'ajuster ces technologies aux réalités donc euh, des agriculteurs. Et, et voilà. ça c'est au niveau parcelle. Maintenant au niveau euh, terroir aussi, il y a des technologies qui sont euh, qui sont euh, mises en œuvre parce que euh, il y a ces technologies agroécologiques qui ne peuvent porter leur impact, ne peut avoir leur résultats concrets que si c'est partagé par le terroir. Tout ce qui concerne par exemple la la gestion des feux de bourse, euh, la gestion des, des, des, des, des couloirs de passage des animaux pour limiter les conflits agricoles et élevages, comment sécuriser les résidus euh, de récolte au niveau des parcelles pour augmenter la quantité du sol. Donc tout ça, là, ça se résonne au niveau des terroirs. Mais pour le faire, hein, euh, on organise des concertations entre les différents acteurs au niveau du terroir. Et l'avantage du Bénin, c'est qu'il y, y avait des, des, des comités locaux qui existaient pour faire ce genre de travail, mais qui ne fonctionnait pas. Donc avec le projet TASCO, nous avons contribué à réactiver un peu ces comités qui contiennent eh, les producteurs, les agents de développement, les éleveurs, les agriculteurs, même les, les gens de la, communauté, de, de la mairie, de, de la communauté locale. Et on les réunit périodiquement, ou bien même avant le début de la campagne, et on identifie les problèmes importants sur lesquels il faut, il faut opiner, et les feux de brousse, les couloirs de passage, et on arrête des décisions par rapport à ça. On les met en œuvre pendant la campagne, et on fait des évaluations hein, pour, euh, et pour ajuster toutes ces technologies. Donc voilà comment on fait un peu de la co-construction dans le cadre du coton pour ce qui concerne le, le, le Bénin. Maintenant, pour revenir un peu à votre question, quelles sont les spécificités dans Oui, c'était genre... la... ma deuxième question qui allait le... venir juste après, mais on entendra d'abord Amadou sur la question de, de la co-construction avec les paysans, okay. C'est sa position personnelle. OK, merci. Donc, euh, je vois que, bon, on est un peu en retard par rapport aux autres. <rire> Ils sont très en avance par rapport à nous, bon, par rapport à moi, en question. Donc, du coup, euh, moi, j'interviens dans le cadre du projet Faire Sahel, donc, qui a pour objectif de promouvoir une intensification agroécologique de l'agriculture pour favoriser la résilience des exploitations dans le Sahel. Donc, moi, j'interviens dans l'une des composantes qui cherche à con concevoir des systèmes innovants. Et euh, comme je viens de le dire, donc on est tout au début du projet, et, euh, mais je peux quand même décrire à peu près la démarche qu'on va adopter quand même pour concevoir des systèmes innovants avec les paysans. Donc euh, là, j'interviens, je euh, donc une thèse qui cherche à identifier quels sont les mécanismes, donc, euh, les pratiques culturelles, les éléments du paysage qui permettent de favoriser la régulation écologique des ravageurs. Donc, euh, après des séries de diagnostics donc, euh, qui ont permis d'identifier les contraintes donc, que les paysans eux-mêmes ont formulées, donc, il est ressorti quand même cet élément donc, des ravageurs, pour ne citer que cela, parce qu'il y a d'autres euh, collègues qui interviennent dans d'autres domaines, mais sur, les, sur la question des ravageurs, donc, nous on s'est intéressé là-dessus, parce que c'est notre spécialité, donc, on a essayé quand même de designer une thèse donc, qui cherche quand même à, à identifier quels seront les mécanismes donc, de, de régulation naturelle, donc, sans, se, sans se focaliser a priori donc, sur une espèce donnée ou sur un système de culture. Donc, on part carrément donc, sur, en intégrant toute la diversité des systèmes de culture. Donc, euh, cette année, voilà, donc, cette année, on a commencé donc, euh, par un diagnostic, donc, un diagnostic à notre échelle. Je peux dire un diagnostic euh, écologique, mais aussi entomologique. Donc, c'est un réseau donc, de parcelles. Donc, vu qu'on est intéressé également de savoir quel est les, quels sont les éléments du paysage qui influent donc, sur la dynamique donc, des insectes ravageurs, c'est un élément crucial donc, de travail à l'échelle du paysage. Donc, on a suivi un réseau donc, de, de, de 22 blocs, donc, euh, avec les principales cultures qu'on peut retrouver dans la zone, à savoir le mille, le maïs et l'arachide. C'est aussi pour voir quels sont les flux. Entre euh, des ravageurs, entre ces différents systèmes de culture, ou le flux donc, des éliminateurs entre ces différents systèmes de culture. Donc, ce diagnostic a été effectué via donc, des expérimentations au champ, donc de suivi de l'incidence jusqu'aux pertes de rendement, mais également, donc, de, mais on a également cherché à évaluer donc, euh, euh, la régulation naturelle, donc via des cartes de sentinelles ou des pitfalls pour voir la diversité et l'abondance des éliminateurs. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, après, via des enquêtes, quand même, on a cherché à comprendre, donc, à avoir des infos sur les pratiques culturales, donc les éléments du paysage par la cartographie, donc par euh, la cartographie de l'occupation du sol, mais aussi d'avoir la perception des paysans et des savoirs locaux donc, sur les insectes lavageurs, mais en particulier sur la régulation naturelle. Donc, ce qui est important dans cette démarche de co-conception, où euh, on construit avec, euh, avec, avec les paysans, donc avec et pour lui. Donc, voilà. Donc ça c'est la première partie, c'est une série de diagnostics donc, qui, en, bon, qui va bientôt terminer, mais on se projette quand même donc, dans, pour, pour la suite. Donc il s'agira, ces éléments, les informations qu'on aura donc, via, cette, via ces diagnostics viendront alimenter donc, le, la co-conception en, en, en tant que telle. Donc, et en partie donc, de cela, donc, on va identifier donc, les systèmes candidats via le prototypage avec donc, les producteurs. Donc, une fois que les systèmes candidats ont été identifiés, donc, on va les appliquer donc, euh, chez producteur et euh, Ils seront suivis par des indicateurs comme l'abondance et la diversité donc, des éliminaires naturels, euh, le taux de parasitisme ou euh, mmh. la régulation par les éliminaires, aussi bien euh, par les arthropodes que, que les vertébrés. Donc, ça, c'est une première, première phase. Donc, ensuite, il s'agira également de tester donc, ces systèmes, donc, euh, mais aussi en l'évoluant euh, par rapport au système conventionnel, de savoir aussi l'apport, donc ces modifications qu'on apporte, euh, qu'est-ce qu'on y gagne ou qu'est-ce qu'on y perd, donc en termes de, en, en de, de, de gains. Bien sûr, en prenant en compte également tous les, toutes les, toutes les, toutes les objectifs et les impacts euh, socio-économiques mais aussi euh, en, en collaboration avec les partenaires et les collègues euh, qui, sont, qui sont dans le même projet. Donc ça, c'est juste euh, l'aspect oui. entomique, quoi, mais pour dire qu'il y a d'autres chercheurs qui, qui travaillent sur d'autres domaines. Merci beaucoup, Amadou. Je pense que ce qui est intéressant dans son cas en particulier, c'est qu'il est en amont de la réflexion, il est au démarrage, donc toutes les questions qui se posent avant d'entamer de, cette euh, lancer de co-construction avec les paysans, effectivement, euh, partir de l'existant, euh, partir des savoir-faire locaux, voir euh, qu'est-ce qu'on va tester, euh, pourquoi on va le tester, avec qui on va tester. Ça, effectivement, c'est intéressant. Et, et, et du coup, ça rejoint un petit peu la, la, la question qu'a anticipée euh, Emmanuel sur la, les spécificités. Et ça rejoint aussi une question qui est venue tout à l'heure dans le chat avant la pause, sur cette question de, de savoir euh, locaux, par exemple, des femmes, euh, qui peuvent passer un peu inaperçus euh, dans ce type de dispositif. Donc la question que je vous adresse à tous les quatre, c'est effectivement, est-ce qu'il y a des spécificités quand on traite de la question de la co-construction des systèmes agroécologiques Est-ce qu'il y a des spécificités propres à cette, ce type de recherche, et en particulier en Afrique Est-ce qu'il y a des choses à prendre en compte, comme ça, euh, rapidement, à nouveau, un petit tour de, de table chacun, avant de donner la, la parole à la salle et, et au chat. Je rappelle que les gens qui nous suivent en ligne, ils peuvent poser des questions, et on essaiera de relier ce qu'on peut d'ici la pause déjeuner. Donc qui veut, on, re, on refait dans l'ordre <rire> bon, <c 'est> <rire> Ou pas forcément Emmanuel, allez-y. Oui, euh, une spécificité importante que moi j'ai trouvée, quand on parle de pratiques agroécologiques, euh, en fait, les avantages sont dans la durée. Ce n'est pas comme si tu appliques de l'urée ou bien de l'engrais et puis la, la, la récolte tout de suite, tu as le résultat. Alors donc, et ça demande aussi que le producteur mette en jeu quand même un peu plus d'efforts. Alors donc euh, il s'agit donc de concilier deux choses, c'est-à-dire euh, euh, arriver à faire sentir l'objectif à moyen et à long terme, mais concilier avec son besoin urgent d'avoir de, de revenus, d'avoir des ressources. Alors donc euh, ça, nous on a essayé de prendre ça un peu en compte. Par exemple dans la, dans la proposition de, de, de plantes à utiliser en, en association euh, avec euh, ces cultures habituelles. Comme précédent au maïs, on, on utilise plutôt les plantes qui sont déjà alimentaires et qui peuvent lui procurer en même temps de, de, de revenus. Vous voyez, donc au lieu de, de faire association maïs avec une légumineuse qui n'est pas alimentaire, on fait ça avec une légumineuse qui est alimentaire et qui peut procure en même temps du, du, du, du revenu. Donc il y a besoin donc, de prendre en compte cette dimension lorsqu'on fait de la co-construction avec les producteurs. Il y a également que. Comme deuxième société, c'est qu'il faut bien identifier quelles sont les technologies qui, sont, qui peuvent être euh, expérimentées au niveau exploitation et celles qui relèvent, comme je le disais, des pratiques collectives à, à l'échelle de, de, de l'exploitation. Il faut bien identifier, sinon on, on peut se planter. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la suite oui, oui euh, je peux enchaîner. Donc, euh, pour moi, donc, la spécificité de la recherche, c'est euh, l'agroécologie en termes de, de pratiques et très diversifiée. Et, euh, donc, pour le cas de Madagascar, donc, les pratiques agroécologiques, il y a des pratiques qui sont promues par les projets de développement, comme l'agriculture de conservation, la récipiculture. Mais euh, il y a aussi les pratiques des producteurs qui sont déjà des pratiques agroécologiques. Donc, comme euh, la faible utilisation des engrais chimiques euh, ou encore la rotation culturelle, qui est, euh, peut être considérée comme une gestion de risque par le producteur, mais qui peut être aussi considérée comme une mobilisation optimale des, euh, des ressources. Donc, pour moi, donc, la spécificité de la recherche en, en co-conception euh, en Afrique, c'est surtout par rapport à cette diversité. Il y a la diversité euh, des exploitations, mais aussi euh, la diversité des conditions agroécologiques euh, euh, au niveau d'un site donné ou encore euh, au niveau de, de, ben, ben, du village. Donc, selon ces critères de différenciation, qui peut être donc, en relation à la structure de l'exploitation ou encore au mode de fonctionnement de l'exploitation, euh, euh, ces critères peuvent définir donc, la capacité de l'exploitation à, à accepter les innovations techniques ou encore euh, euh, à diriger donc, les, euh, les systèmes de culture à tester avec, euh, avec les producteurs. Une autre spécificité euh, de la recherche aussi, c'est euh, euh, le manque de soutien des politiques publiques sur euh, les producteurs avec leur euh, insertion dans les, les pratiques agroécologiques et aussi donc le manque euh, euh, ou l'inexistence de marchés euh, rémunérateurs et euh, structurés qui seraient donc adaptés euh, aux pratiques agroécologiques. Ok, Merci beaucoup. Effectivement, il y, a, il y a pas mal des spécificités qui sont plutôt des freins euh, au développement oui. de l'agroécologie et qui conviennent de corriger. On a parlé ce matin aussi des politiques publiques et de l'enseignement, de la formation. Il y a des choses euh, encore à faire. Merci. Amadou Ouane du coup, euh, euh, je ne sais pas si on peut vraiment parler de. de enfin, je ne peux pas parler de spécificité, mais en tout cas, ce, qui, qui ce que j'ai trouvé très marqué en Afrique de l'Ouest, c'était la différence de point de vue et de positionnement entre les agronomes et les agriculteurs. Ne serait-ce que déjà euh, au niveau de l'asymétrie d'information puisque euh, beaucoup de, de producteurs euh, ne sont pas allés à l'école. Donc, il y a déjà une façon, de, une, une vision du monde qui est totalement différente et c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte quand, euh, dans la co-conception, quand on veut concevoir avec les producteurs. Et euh, donc, euh, par exemple, donc dans, dans mon cas d'étude, euh, l'évaluation qui était faite par les producteurs euh, sur, les, sur les essais de prototypage, donc on avait une évaluation ouverte où les producteurs pouvaient eux-mêmes donner leurs critères d'évaluation. Et donc, euh, on avait des critères euh, que, qui touchent aussi les agronomes euh, du type productivité, euh, fertilité des sols, etc. Mais on a eu des critères très importants euh, qui sont aussi de l'ordre de l'agroécologie euh, et qui étaient importants pour les producteurs. Et notamment, c'était sur euh, la gestion du risque et la flexibilité des systèmes, c'est à dire que eux, les producteurs étaient intéressés par des systèmes qu'ils qu peuvent adapter selon leurs conditions à eux et selon les circonstances euh, environnementales, le climat, etc. Et donc, ça, euh, c'est un critère qui, euh, qui rejoint l'agroécologie et qui émane directement euh, des producteurs sans que euh, nous, agronomes, euh, disions euh, ce système, c'est intéressant parce que euh, c'est bon à, long, à moyen terme, ou à long terme, etc. Et donc, en fait, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a des aspects sur lesquels, malgré nos différences de positionnement, on se rejoint et on peut vraiment euh, co-concevoir des systèmes euh, Agroécologique. Okay, merci beaucoup, mais, mais je note bien que cette question du, du vocabulaire commun, finalement, entre euh, agronomes, chercheurs et, et paysans, il y a quelque chose à faire là-dessus. Et là, à nouveau, ça rejoint la session de ce matin. Tout ce qui est dispositif d'accompagnement, il y a quelque chose à, à construire ensemble pour qu'on se comprenne, finalement, entre agriculteurs et euh, chercheurs. Mm. Amadou Bon, merci. Donc, euh, moi, peut-être, je pas assez de recul pour. Euh... <rire> Pour identifier certaines spécificités. spécificités. Bon, bon, quand euh, je peux parler euh, donc euh, en culture annuelle, bon, j'ai fait un constat, c'est que c'est bon, pas choquant, mais, mais par exemple si je regarde la liste de mes producteurs, j'ai que des, euh, des hommes quoi. En plus des hommes euh, âgés quoi, donc entre, euh, entre 50 voire 40 ans quoi. Donc oui, pour inclure les genre dans ce truc, ça va être voilà, c'est un peu compliqué vu qu'on nous on part a priori sans, sans pour autant hein, déjà pour le diagnostic donc euh, oui on cherche quand même à identifier déjà notre euh, donc euh, les systèmes déjà avant de s'intéresser donc aux acteurs donc voilà c'était juste euh, un constat que j'ai fait mais peut-être avec les, les collègues sociaux on pourra voilà oui donc une question du la question du genre à anticiper dans votre protocole voilà. de recherche à mettre oui. en place effectivement oui. Okay, donc J'aurai tout à l'heure une troisième question à vous poser. Mais d'abord, on va peut-être prendre deux ou trois réactions dans la salle, s'il y a des gens qui souhaitent réagir. Donc Je vois Coladé qui lève la main ici. Soyez juste bref, présentez-vous rapidement avant de parler. Est-ce que le, la question du timing Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Coladé Acapo, Je suis chercheur en sciences de l'eau à l'UMRGO, ici à Montpellier. Et euh, je m'intéresse aussi aux questions d'agroécologie, mais surtout dans les systèmes irrigués. Et euh, je, je vais revenir euh, sur le, le, le cas du Bénin et, et du Coton, parce que je suis aussi béninois, permettez-le. Et euh, moi, je voudrais, j'avais, j'ai juste une question par rapport à, euh, à je vais dire. Comment est-ce que le, le Bénin se positionne naturellement pour le coton, la transition agroécologique dans les systèmes euh, cotonniers Comment est-ce que cette transition se présente par rapport à la vision actuelle de l'État central Parce que, qu'on le veuille ou non, cette euh, verticalité euh, demeure euh, euh, au Bénin. Et comment est-ce que vous, vous voyez la transition par rapport à cette vision on va dire productiviste affiché et assumé par l'État central au Bénin, par exemple. Merci. allez Oui. Merci pour la question. C'est vrai que actuellement, l'objectif qui est affiché pour la production cotonnière au Bénin, c'est peut-être d'atteindre rapidement les 1 million de tonnes de production de coton Bénin dans deux à trois ans. Mais euh, l'État central a aussi recommandé que ce ne soit pas euh, en augmentant les superficies, mais en adoptant des pratiques qui permettent d'améliorer le rendement à l'hectare. Et en matière de rendement à l'hectare, euh, nos sols sont connus comme des sols qui sont pauvres en matière organique et on ne peut pas y aller euh, si on ne travaille pas pour améliorer la facilité du sol. Et c'est même pour ça que c'est l'État central qui a initié ce projet de transition agroécologique qui a été financé par euh, l'AFD. L'idée, c'était de, de promouvoir toutes les pratiques qui permettent de, de, de restaurer la fertilité du sol. Au nom de ces pratiques, il y a bien évidemment les associations culturelles en précédent au coton. d'accord Et il y a aussi tout ce qui concerne l'intégration agriculture-élevage au niveau des terroirs où il faut promouvoir ces concertations qui permettent à l'agriculture de, de, de pouvoir à la fertilité du sol. Et, et, et vice versa. Donc, comme positionnement, c'est actuellement, on, on a fait pendant trois ans déjà, on a mis en place, les, les, on a adapté la technologie, et actuellement, on est en phase de mise à échelle. Donc, euh, le projet qui est en cours actuellement, c'est au niveau des centres de vulgarisation, des structures qui sont en charge de mise à échelle, et c'est ceux-là qui organisent maintenant les, les formations des agriculteurs, des, des vulgarisateurs au niveau donc, des terroirs pour promouvoir ces technologies. Donc, euh, c'est ce qu'il peut dire par rapport à, à, à la question. Donc, c'est une bonne dynamique d'augmentation de, de, de, de, de la productivité, mais en tenant compte donc du besoin de maintenir la facilité du sol. Voilà. Merci à tous les deux. Je crois qu'il y a une deuxième réaction chez Madame. Allez-y. C'est pas allumé. Thank you. I don't know if you hear me. I'm Julie Nakalanda Matov from Uganda. I'm an organic farmer. I've been involved Oh, I'm involved in a scheme where we grow organic vegetables around Kampala in a district called Wakiso and we deliver in homes. But I'm also working on a farm 180 kilometers down away from Kampala. It's an organic coffee farm. So the discussion here is very interesting for me. I've studied in agriculture. I have a master's in agriculture and I come from a farming, fam a farming family. My parents are, are Peasant farmers, I should say. So when I hear your discussions, I have cons I'm, I'm happy about the traps that were mentioned um, in in Senegal. And because we've been limited by time, I'll contact that person because I want to learn more about those traps and see what I can do for our coffee, the BCTB. Then the issue of the paper and tomato. Uh, you mentioned what you mentioned, but I was thinking of It whether you took the aspect of looking at local adaptable varieties within that same research. And then the net, uh, the video, the third video, I was looking at when do people then use the net as a barrier, looking in terms of um, uh, places that are humid and wet and hot, and how that uh, relates with the fungal infections that might occur, and how the barrier may limit pollination. So those were the things I saw that I could ask at the beginning. But now, my general question in this general plenary discussion about the um, co-construction or co-design of researchers, I'm aware that researchers can be funded. But usually, when you look at the amount of money involved, most money is going to facilitate the researchers to do what they have to do. And we a lot forget about the farmers. Mm. Um, How do we expect this scaling up? Because uh, since you look at this, um, this convention, this meeting, it's about Africa, Montprier Global Days. Uh, we don't have to deny the fact that we are dealing with producers at the low, low end. These are very poor people. Without necessarily thinking that we are giving them handouts. Um, um, I've been the convener for INOFO. INOFO is the Intercontinental Network for Organic Farm Organizations in Uganda. And I'm coordinating the committee that co works with all the farmers at, uh, at country level. But when COVID came, for instance, it took me, I don't know, like over six meetings for me to have at least two, three farmers coming in into a Zoom meeting. So how, on top of this good research on the side of researchers, how do we think of? putting in real money, not just trainings, that people go in a room and do this, but a farmer needs a phone that should connect to internet. A farmer needs to talk to this researcher if they need feedback. A farmer might, uh, for instance, on our garden in our, in our farm, which is about 14 kilometers from Kampala, we are now surrounded by uh, slum villages. So our garden is not protected. When that video was shot, I saw that the theme was about that very soon so many people are, be, are, are going to be living in cities and that will give up a, a big demand on food. So how are we supporting farmers like us for instance or farmers out there to make sure that they continue into production amid all these challenges? Thank you. Thank you very much Julie. Donc Julie a réagi d'abord sur les différentes présentations qu'il y avait, les vidéos et, et les interventions. Donc il y avait pas mal de choses qui l'ont intéressée. Elle compte bien contacter euh, les différentes personnes et puis elle finit par une question transversale qui touche à la question des moyens finalement mis euh, en comparaison entre les, les sur les moyens qui sont mis à la, pour la recherche, pour faire les travaux de recherche et faire avancer la recherche comparativement aux moyens mis directement entre les mains des agriculteurs. Donc il y a une question transversale. Je pense pas que il y a quelqu'un en particulier qui puisse répondre à ça. Mais en tout cas, c'est une question euh, qui mérite d'être posée. Effectivement, euh, est-ce qu'aujourd'hui, les moyens sont bien équilibrés, bien mis là où il fallait euh, Est-ce qu'il y a une dernière réaction avant de donner ma, deuxième, ma dernière question à notre panel Bon, eh ben alors on enchaîne directement. Oui, il y a une question Pardon, je n'ai pas vu. Oui, allez-y, Monsieur. Présentez-vous et soyez bref, s'il vous plaît. Hello, c'est bon Ok. Bonjour, je suis Abel Gallo, je viens de la Côte d'Ivoire et je voudrais. Je suis président d'ONG, mais dans le domaine du cacao, c'est demain seulement que je vais prendre la parole. Mais entre temps, j'ai une question pour ceux qui sont euh, en train d'exposer et particulièrement pour le monsieur venu du Bénin. Je voudrais savoir, est-ce que la politique au Bénin est favorable à l'agroécologie Parce que pour un cas d'exemple plus précis, c'est qu'une entreprise qui était dans le domaine de l'engrais en Côte d'Ivoire pour le cacao a carrément déménagé au Bénin pour travailler sur les engrais de, du coton. Alors, si je suis un peu embêté euh, euh, par rapport à, aux explications et donc je voudrais en savoir plus. Est-ce que la politique nationale euh, est vraiment favorable quand je, par rapport à cet exemple précis que je viens de donner Merci beaucoup. Emmanuel, réponse brève, s'il vous plaît. Oui, je, je crois que... Est-ce que l'agroécologie, c'est un zéro Non Donc... Euh, le, le, le, le, ce que nous faisons, c'est d'améliorer la fertilité du sol pour augmenter sa capacité de rétention en eau et sa capacité d'échange cationique. Et quand on augmente la capacité d'échange cationique, euh, la place pour les engrais minéraux sont encore présents. Donc on on, l'objectif n'est pas euh, l'engrais zéro, mais de respecter l'équilibre euh, au niveau du sol. En fait. Donc dans ces conditions, euh, je vois bien que... Il y a de la place pour, les, pour ceux qui veulent s'installer pour faire de l'anglais pour le coton. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc je vais donner, enfin poser une dernière question à, à, notre, à notre panel et après je reviendrai à nouveau reprendre deux ou trois réactions dans la salle avant la pause déjeuner. Donc la dernière question à chacun de vous quatre, c'est de dire aujourd'hui si vous deviez mettre en haut de la pile un défi dans ce type de recherche, ce qui vous attend Qu'est-ce que vous placerez au, au, en haut de la pile pour vous euh, aujourd'hui Le défi, euh, quand on fait de la recherche sur l'agroécologie, enfin sur la co-construction des systèmes agroécologiques avec les paysans, le défi principal, selon vous, ça serait lequel Qui veut commencer euh, Alors moi, je voulais en fait parler de deux défis. <rire> donc le premier, c'est que donc, en fait malgré nos efforts à, à avoir euh, des une, donc une dynamique collective des groupes les plus diversifiés possibles, en, en travaillant avec des agriculteurs, des agroéleveurs, des éleveurs, des cotonculteurs, des non cotonculteurs. Euh, malgré tous nos efforts, on a eu beaucoup de mal à, à être inclusif, notamment, euh, notamment euh, avec les femmes. En fait, l'accès aux ressources des femmes est très, entre les hommes et les femmes est très différent, que ce soit en termes de matériel ou même d'information. Et donc, on a, eu, on a eu du mal à, à vraiment les, les inclure dans, dans, dans, notre, dans, la, dans la dynamique qu'on a instaurée. Et, et le, le, deuxième, le deuxième point, en fait, c'est enfin, la contrainte liée au format de l'étude. C'est-à-dire que sur trois ans, on a... On n'a fait qu'initier un processus de, de co-conception et, euh, et qu'en fait, c'est clair que ce sont des processus qui prennent du temps euh, et qu'il euh, faudrait vraiment réfléchir au, au format, au, au, à la durée de, du, du, du, fin des, des moyens qu'on a pour mettre en place euh, ce processus. Donc la dimension temporelle et la dimension inclusive. Mmh. Merci. Oui, donc pour moi, le défi, donc, ce serait euh, d'avancer un système euh, avec des résultats conséquents par rapport aux attentes euh, des, des agriculteurs. Donc ce matin, avec euh, les mots d'ouverture, il, il a été évoqué comme quoi, avec les systèmes agroécologiques, on a le droit à l'erreur, que euh, euh, les résultats sont euh, généralement euh, à long terme et euh, qu'il faut faire passer le message euh, aux bailleurs. Moi, donc, euh, le défi, ce serait euh, euh, de l'autre côté, donc, de faire passer le message euh, aux producteurs. Donc Avec leurs euh, faibles ressources, les producteurs ont sont plutôt réticents par rapport aux innovations techniques. Ce n'est pas parce qu'ils ne euh, qu veulent pas changer ou qu'ils ne veulent pas faire, faire d'efforts, mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas les euh, ressources, les moyens financiers, les moyens humains, matériels pour euh, euh, entreprendre dans les innovations, innovations techniques. C'est pour ça que je dis que le défi, c'est d'avancer de, de, des systèmes avec des résultats conséquents qui pourraient donc absorber euh, les coûts. Ou encore donc d'apporter des soutiens pour faciliter la transition agroécologique. Ok, merci beaucoup. Ça rejoint en partie le, un point évoqué par Emmanuel tout à l'heure, voilà. cette question de résultats un peu rapides finalement pour pour pas les mettre en difficulté. Oui. Voilà. Merci. Amadou ou Emmanuel. Oui. Bon, C'est Sur ce point que je voulais euh, revenir, c'est-à-dire la nécessité de euh, d'amener le producteur à internaliser les pratiques. Et pour le faire, il faut qu'on puisse concilier ces deux les impératifs, les résultats à moyen et long terme, et puis le résultat euh, immédiat. Et puis, par rapport à ça, il y a besoin d'un accompagnement, pour, tout au moins pour les débuts de mise en eau, donc de cette euh, technologie, et qui peuvent être apportés de, de différentes manières. Hein. Tout à l'heure, on parlait de, de, de, de diriger les moyens de façon proportionnelle. Euh, une façon de le faire, par exemple chez nous, parce qu'on on, on essaie de promouvoir un peu la mécanisation des systèmes agroécologiques aussi, c'est que l'État central a créé par exemple euh, un fonds où les agriculteurs peuvent accéder donc, à ces outils-là avec des subventions. Ouais, donc, il faut voir comment mettre les moyens euh, et, et aussi, par exemple, pour les plantes fertilitaires, on aide les producteurs à, à les acquérir pendant la première fois, le temps que le producteur se rende compte de l'importance de la technologie à terme et de pouvoir l'internaliser dans ses pratiques. Voilà. OK, merci beaucoup. Amadou. Bon, moi, je vais juste rajouter, euh, pour ne pas répéter, donc euh, sur le langage universel. Donc, euh, cette première année de diagnostic, j'ai constaté que le dialogue, souvent, n'est pas facile. On ne parle pas la, la... la même langue. Hein. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc, ouais, ce serait parmi les challenges qui... Voilà. Ok, trouver un vocabulaire commun, un langage commun. Mmh. Merci beaucoup. Donc, peut-être que la salle a aussi des pistes pour faire face à, à, ce, à tous ces défis, finalement, qui, qui nous attendent. Est-ce que quelqu'un dans la salle souhaite apporter une réaction, son témoignage, une idée pour pouvoir avancer oui, monsieur. Alexandra, c'est derrière. Hello, merci. Je, je reprends encore la parole pour dire que tous ces défis, on peut les relever. Cependant, j'ai euh, pour moi un défi qui est très important c'est la gouvernance euh, au niveau local. Je veux dire, l'organisation. Est-ce que pourquoi on amène les planteurs? ou bien le producteur a adopté un comportement qu'on souhaite, il fallait qu'il soit bien organisé. On ne peut que demander à un groupe bien organisé, bien structuré, d'adopter des pratiques. Mais quand il y a un problème d'organisation, il est difficile de faire passer un message. Parce qu'en milieu paysan, le message, il se copie d'un paysan à un autre paysan. Et donc, il y a vraiment le premier défi, c'est l'organisation. Tant qu'on n'a pas arrivé à organiser ça devient difficile. Tout à l'heure, on a vu des gens qui font des légumes, on a vu des gens qui font des mangues. mais s'ils ne sont pas en groupe, il est vraiment difficile d'y arriver. Sinon, tout est possible en milieu paysan, mais il faut qu'ils soient bien organisés. Et quand ils sont bien organisés, avec la nouvelle technologie, il est possible de contrôler le processus et de justifier la durabilité, la traçabilité de toutes choses que nous faisons avec les paysans. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, la question de l'organisation est une question centrale. Est-ce qu'il y a d'autres... Et vous pouvez réagir, évidemment, aux réactions, hein, si vous avez envie. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans la salle Raphaël Oui, bonjour. Merci pour, pour ces présentations. Moi, je me pose une question sur comment on fait pour, pour concevoir des systèmes agroécologiques, euh, notamment sur la question du pas de temps nécessaire. Je voyais tout à l'heure le témoignage de, donc de Anne sur le Burkina. Donc, si je comprends bien, ça s'est fait à l'échelle d'une thèse, cette expérience, donc trois ans, peut-être quatre, quand on déborde un peu. Mais, mais du coup, ça laisse à peine le temps de faire un diagnostic, un prototypage, et peut-être une boucle, voire deux, d'essais-expérimentations. Or, pour, euh, quand on observe a posteriori des, des démarches de conception en agroécologie, on se rend compte que, que ça se fait de manière très, très lente, pas à pas, et que les systèmes qu'on conçoit évoluent. Avec les décennies, et non pas avec les années. Et, et du coup, je me posais la question de quels moyens, va dire, d'accompagnement des démarches de conception on pouvait imaginer euh, pour prendre en compte ce temps long. Voilà. Ça, ça questionne également la, la logique des projets qui sont en général sur cinq ans, quand au maximum, hein, trois à cinq ans maximum. Voilà. Donc, question ouverte. Merci, Raphaël. Moi, spontanément, je ne suis pas censé répondre, mais moi, spontanément, je dirais que sur cette question de, de, du pas de temps, une des premières réponses, c'est l'autonomisation. C'est-à-dire, plus les gens sont autonomes, plus ils, ils dealent avec le temps. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui peuvent apporter d'autres euh, de, de, réponses à, à cette question, ou sinon d'autres réactions sur ce qui vient d'être dit. Oui Merci beaucoup, Diégan Diouf, du Sénégal. Même le défi que je verrais, c'était plus un défi de communication, parce que très souvent, on nous a présenté pas mal de choses, mais très souvent, euh, le langage par lequel les, les chercheurs s'adressent peut-être aux, aux producteurs ou bien aux utilisateurs de ces résultats, ce langage n'est pas toujours le langage le plus commode. Certes, ils ne sont pas formés pour, mais je pense qu'il y a un défi dans ce sens pour essayer de mettre à disposition donc de ces producteurs des résultats les plus digestes possibles. Donc, à ce niveau, je pense que c'est important de pouvoir passer la barrière, et utiliser un autre langage qui permettrait d'être accessible et d'être compréhensible à tout, à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, ça rejoint un peu le dernier point d'Amadou de, tout à l'heure sur le, le langage commun, ou le vocabulaire commun, pouvoir communiquer, ça, c'est... Le pas indispensable. Oui. Julie, à nouveau, allez-y. Thank you, Julie, again. I think just to mention a bit of a solution, yeah, we appreciate we are all constrained by resources and research has a time limit anyway. So the fact that we farmers who grow the food that the world needs and will always need, whether we have COVID, whether we have all these restrictions, is to, to establish a system of traceability, not traceability on the food alone, but if the research is three years or five years, there should be continued communication and networking beyond the time of the research, such that there is a continuum that connects the researchers uh, to the institutions and the farmers and the local governance and the central governments that this goes on much more than the three to five years because we all agree that agroecological systems Is not something of three years and then you dump it there. No, it's continuous and even along the way, so many things can change the dynamics. Mm -hmm. So we need to be committed to what we are doing and we, we should have a mechanism of making sure that there is this connectivity amongst us beyond the time of research. Thank you. Thank you, Julie. Effectively, that's a part of the response to the question of Raphael for gérer this question of the continuity in the time. Et c'est vrai que le constat est souvent fait dans les projets de recherche-action, de recherche-intervention, c'est de dire, chaque fois les projets s'arrêtent, c'est frustrant, et puis il y a un autre projet qui démarre, et des fois c'est les mêmes personnes mais pas d'autres, et puis il y a des nouvelles thématiques à la mode, etc. etc. Et donc c'est un peu séquencé tout ça, et Julie dit que ça serait, il est peut-être temps de trouver le moyen de créer des continuums entre les projets, de sorte à ce qu'il y ait une, une certaine logique de continuité, d'accompagnement qui dure dans le temps. Ce qui, a, effectivement, ce qui a beaucoup de sens. On prend une dernière réaction. Une, une, une réaction, euh, donc euh, Rachid Melavski. Euh, vous m'entendez Oui, vous pouvez laisser le. le, Alors, le masque, Rachid Melavski, ministère de l'Agriculture la, de en France. Euh, donc, lorsqu'on parle beaucoup de la recherche, il faut ne pas oublier qu'entre la recherche et l'agriculteur, il y a aussi la formation. Et je crois que la formation peut apporter aussi des éléments de réponse sur cette problématique du temps. Et apporter des preuves ou des garanties pour assurer un changement de comportement, un changement de pratique chez l'agriculteur qui évidemment doit faire face à des, à des risques et assurer une subsistance, etc. Il ne peut pas prendre le risque de changer ses, ses pratiques en se disant je vais perdre de l'argent et finalement euh, j'y vais pas. Et donc la formation, à mon sens, apporte des éléments de réponse, ne serait-ce que par exemple des, les, les, les champs écoles, les, les fermes écoles, qui permettent de rassembler non seulement des, des futurs agriculteurs mais aussi des agriculteurs en pratique et, leur, et travailler avec eux, expérimenter avec eux et leur, leur apporter des preuves sans prendre de risque de perdre de, de, de moyens, de, de financement, de mettre en, en danger leur subsistance. Je pense que la formation par de, de, de la pratique sur des champs, par exemple, sur des exploitations, y compris sur la transformation, peut euh, rassurer et in fine, sur la durée longue, parce que c'est le sens de la formation, d'assurer de, des changements d'attitude. De, Merci beaucoup. Effectivement, ce matin, le, le, on a démarré la session de ce matin avec la formation. Donc, on a exploré les différentes facettes euh, du, du conseil agricole, de la formation agricole et rurale et même de la formation du supérieur vers l'agriculture aussi. Donc, euh, la formation est un maillon indispensable et on l'a vu tout au long de ces présentations. La connexion est souvent euh, facile à faire en disant bah, là, c'est sûr que c'est des, c des euh, comment dire, euh, des phases où la formation doit jouer pleinement son rôle. Donc, euh, vous êtes complètement en phase avec ce qui a été dit ce matin Je ne sais pas si vous étiez avec nous. Oui, d'accord. Ok, c'est pour le rappeler. Donc, ouais. Ok, merci beaucoup. Bon, ben on arrive donc au terme de cette première matinée. Donc, on va attaquer la session de l'après-midi. Donc, c'est la quatrième session de la journée qui s'intitule l'agroécologie une place croissante dans les travaux du CGIAR en Afrique. Et pour introduire cette séquence et pour avoir un premier aperçu global. Sur le sujet, donc on va entendre Mme Sarah Jones, qui est basée ici à Montpellier, qui est chercheure associée à l'Alliance CJAR dans une équipe qui travaille sur les paysages multifonctionnels basés à Montpellier, donc en France. Et ses recherches visent à comprendre comment diversifier les exploitations et paysages pour produire des aliments nutritifs de façon durable. J'espère que la présentation est suffisante, sinon Sarah complétera. Donc Sarah, je vous invite à passer ici pour euh, lancer l'après-midi. Merci beaucoup et bonjour à vous, hein, euh, tout le monde. Alors, j'ai préparé mes dispositifs en anglais. Euh, je vais parler un peu en français aussi pour faciliter euh, ceux d'entre vous qui ne parlent pas en euh, anglais. Mais euh, je m'excuse si je parle un peu plus en, euh, en anglais quand même. <rire> Alors, je vais présenter un peu sur le, le travail de CGIAR sur l'agroécologie. Et après moi, Marcela Quintero. Qui est tête de l'équipe de agroecology dans l'alliance. Elle va parler un peu sur le, le travail qui va venir, surtout en Afrique. Et ensuite, Bolle qui est aussi ici va, va parler sur le viability project qui est lancé par le um, transformative partnership platform, qui est aussi quelque chose avec uh, qui on est bien impliqué dans le CGIAR. Alors. Touk, touk, touk. Pour ceux qui ne pas, le CGIAR, on est une, une partnership d'instituts qui travaillent sur la uh, recherche de l'agriculture, agri sur le développement. Et um, 25 de nos activités en, sont en Afrique, mais pas, sur, pas toujours sur l'agroécologie, c'est um, beaucoup de sujets différents. Et, mais vis-à-vis de -vis l'agroécologie, nous travaillons sur plusieurs échelles. On travaille euh, sur l'échelle régionale ou le, syst le um, system, uh, food systems. On travaille aussi sur les, les paysages ou le regroupement des villages et communautés, aussi que sur le, les, les, um, les champs et les, les fermes, et sur les espèces et les variétés. Et um, à travers de tout ça, on essaie de comprendre quelles politiques, quels uh, marchés sont importants pour faciliter l'accès et euh, les résultats équitables pour les producteurs euh, petits surtout, mais aussi les autres acteurs qui sont impliqués dans le système euh, alimentaire. Alors, j'ai voulu donner quelques exemples de ce qu'on fait de chaque éch échelle. Alors, la première échelle, euh, c'était à dire et au niveau du euh, food system, on a la transformative partnership platform. C'est probablement notre plus grande activité vis-à-vis de -vis l'agroécologie qui est euh, un réseau qui est euh, impliqué avec CERAD, et IRD, enra et beaucoup des autres, qui est établi en euh, deux, 2019. Et le but, c'est vraiment euh, travailler ensemble pour comprendre comment l'agroécologie marchera en Afrique, mais aussi euh, partout dans le monde. Vis-à-vis d'Afrique, -vis euh, Boldé va parler un peu plus euh, sur ce sujet. On a un viability project qui est le but, c'est comprendre quel contexte euh, socio-économique, pardon, quel contexte peut, euh, euh, doit être présent pour que l'agroécologie réussisse au niveau socio-économique. Socio Alors, pas que euh, côté biophysique, tout ça, mais aussi est-ce qu'on peut avoir les résultats vraiment euh, intéressants pour les producteurs et pour euh, euh, les politiques, etc. dans chaque pays. Et on travaille sur 12 pays. Um, qui sont montrés sur le 4 et uh, oui. Mais aussi, on travaille sur l'échelle paysage, et ici, c'est un cadre qui, uh, qui note certains projets qui, uh, qui sont au niveau de paysage, c'est-à-dire qu'ils um, essaient de comprendre comment configurer le paysage, comment um, uh, gérer la végétation qui est sur l'agriculture, mais aussi sur les forêts, etc., pour, avoir, pour réussir avec plusieurs objectifs nutritionnels, aussi que restauration des forêts, aussi que euh, production de nourriture, sûrement. Et par exemple, dans, euh, à, à droite sur le dispositif euh, vous pouvez voir Nutrition Sensitive Forest Landscape Restoration Project, qui essayait comme but de choisir les, les arbres pour donner aux, aux personnes locaux une bonne nutrition, euh, aussi que améliorer l'écosystème functioning dans le paysage où les arbres sont, euh, sont cultivés. Et ça, c'est au Burkina Faso. Mais tout ça, c'est intéressant au niveau euh, échelle plus grande. On veut aussi euh, essayer de comprendre euh, dans, les, dans les, les fermes et les productions ce que marche vraiment au niveau des espèces. Et si on met euh, deux espèces ensemble, par exemple dans les, les productions de intercropping Um, les, les, euh, ouais, je sais pas le nom en français, ouais, les associations des espèces et euh, aussi le Conservation Agriculture, um, Integrated Soil Fertility Management. Um, on a des expérimentations sur place au Kenya, au Tanzanie, au Benin, mais aussi, aussi des autres, on, dans les autres paysages avec qui on travaille avec les product producteurs locaux. Et on les aide à choisir les cultures qui peuvent être intéressantes à tester ensemble pour voir si le rendement est plus intéressant, pour voir si le sol est amélioré, pour voir si la biodiversité est plus haute, euh, etc. Finalement, au niveau des échelles, on travaille aussi sur le niveau euh, euh, diversité variétale et diversité des espèces et on a en, en particulier un outil uh, ou un uh, site web qui s'appelle Data, um, où on. Imp, on uh, we register all the different functional traits of uh, different crop varieties. Et pour que quelqu'un qui veut aller regarder, OK, qu'est-ce que c'est le cultivar qui peut être plus intéressant si je suis concerné d'augmenter le niveau de vitamine A dans mon uh, région. Et ça, c'est. Uh, lancé maintenant dans le euh, Niger, euh, Burkina Faso, Tanzanie et plusieurs autres pays en Afrique. Euh, alors, je vous invite à aller regarder le, le site pour, si ça peut être intéressant pour votre recherche. Et euh, sinon, on travaille aussi, on, on est impliqué dans la conservation des cultures dans les gene banks et euh, on essaie de comprendre vis-à-vis -vis, avec les phenotyping et le genotyping. Quel traites fonctionnels et, um, et non fonctionnels, mais surtout les traits fonctionnels, comme par exemple la résistance contre les HERS, le sécheresse, la résistance contre les maladies, sont présents dans les cultures différentes. Et on travaille surtout sur les bananes, des, um, euh, des beans et um, ce, oui, ce autre cultivar spécifique, le riz. Uh, on a un centre qui travaille sur le riz. Um, qui peuvent être euh, importants dans les pays en voie de développement. Et juste pour aussi donner une idée de ce qu'on euh, fait au niveau de politique et, et les marchés. Euh, on, on, euh, um, comme partie de le, le TPP, qui est le Transformative Partnership Platform, on est euh, en train de faire une, un assessment des de impacts des politiques dans euh, le 12 pays en Afrique, par exemple, où il y a le Viability Project pour voir quel type de politique, quelles régulations, quelles recommandations politiques sont importants pour arriver avec les objectifs agricoles qui, uh, qui on veut avoir. Um, donc, ça, c'est un, un travail en course. Alors, il faut regarder pour avoir les résultats. Mais aussi, on travaille au niveau de, de communautaires. Par exemple, à gauche, on a fait un projet qui est fini maintenant au Vahiga County. Donc, si uh, vous êtes de Kenya, peut-être que vous connaissez ce, ce région. Et on a travaillé, travaillé avec la communauté um, de mettre en place des actions locaux. Par exemple, les, um, des instructions qui étaient uh, partagées pote à pote avec les producteurs de comment um, augmenter la nutrition dans les repas avec les cultivars locaux, um, des choses comme ça, pour essayer d'augmenter la diversité dans les régimes alimentaires pour les femmes et les, les enfants. Et en fait, on fait euh, notre travail vis-à-vis -vis la recherches était, était de euh, quantifier l'impact de cette euh, approche, euh, qui vous pouvez euh, regarder aussi en ligne. On a des documents qui montrent comment ça marche. Et je peux expliquer un peu plus si c'est important. Voilà. Alors, c'est beaucoup d'informations, désolé. Mais euh, oui, j'ai voulu donner un aspect global. Et je voulais finir avec juste deux euh, autre activité qu'on fait, la première c'est essayer de synthétiser les littératures qui sont publiées scientifiquement, euh, qui, qui quantifient les effets. Par exemple, si on a un euh, champ de maïs et on a un champ de maïs et un euh, cowpi, euh, donc un légume. oui, euh, Qu'est-ce que c'est la différence vis-à-vis -vis le rendement, vis-à-vis -vis la biodiversité, c'est-à-dire la richesse euh, des espèces ou l'abondance. Et ici, je ne peux pas tout expliquer dans le temps que j'ai, mais à gauche, vous pouvez voir au niveau des continents les différences qu'on peut observer vis-à-vis -vis, euh, une, euh, une champ qui est diversifiée euh, et un champ qui est non-diversifiée. Alors en gris, vous pouvez voir l'effet le, sur la biodiversité et en noir, l'effet sur le rendement. Donc, par exemple, en Afrique, on voit que la diversification, globalement, pas forcément une augmentation pour la biodiversité dans cette étude, mais euh, une augmentation vraiment constante pour le rendement. Intéressant, mais pourquoi? Euh, et à gauche, c'est la probabilité que le résultat va être positif pour yield, euh, pour le rendement et pour la biodiversité. Alors on, euh, on euh, vert foncé, c'est le positif pour le 2 Bleu foncé, c'est négatif pour le 2 Alors ici en Afrique, on voit que euh, encore c'est le même résultat, mais euh, que le plus du temps, on a un, un résultat positif pour le rendement, mais pas pour la biodiversité. Par contre, il y a certains cas où ça arrive qu'on peut avoir gagnant-gagnant pour les deux et les autres qu'on s'est perdant-perdant. Et si on regarde juste le résultat pour l'Afrique, donc ici c'est le résultat juste euh, en, utilisant, en utilisant les données pour l'Afrique, euh, les cultivars, on peut observer ici que la plupart des, des données étaient dans... Euh, ils étaient pas perennials, pas, euh, pas avec des, des cultivars, avec des euh, « woody crops euh, » avec du bois. Alors, peut-être ça explique pourquoi l'effet n'était pas si euh, positif sur la biodiversité, parce que normalement, on, on attend un effet positif euh, quand on a diversifié dans un, dans un système de monoculture. Mais quand c'est juste les cultivars annuels et herbaceous, ça ne marche pas si bien. Par contre, pour le, pour le rendement, c'est toujours euh, assez intéressant. Bref. Il y a plein d'autres auteurs dans cette étude qui est, qui est euh, intéressante, mais je ne vais, je vais pas avoir le temps. Juste pour expliquer qu'on fait aussi les synthèses des études qui ont été faites déjà sur le champ pour essayer de comprendre globalement ce que ça peut euh, impliquer pour les futures euh, productions. Et on fait la même chose, c'est mon dernier dispositif, avec des, des les modélisations, ou par exemple, au niveau d'une de, de euh, ferme, on utilise un modèle, ça s'appelle « farm design », et on peut changer quelles cultures sont dans le champ, et aussi dans plusieurs champs qui sont dans la ferme, et regarder, OK, si on change les, les diversités des cultures, et aussi on peut changer um, les proportions de cultures qui sont vendues uh, ou mangées dans la maison, qu'est-ce que ça change au niveau de profitabilité, uh, donc le valeur de, de la ferme, et qu'est-ce que ça change au niveau de la nutrition qui est, qui est fournie. Donc, le y-axis, c'est la nutrition, et le x-axis, c'est la profitabilité. Et on peut euh, donner euh, à ceux qui sont intéressés toutes les possibilités et les, les résultats qu'on peut attendre euh, si on change la composition d'une ferme, qui est assez intéressant parce que si... Euh, si dans une zone, on voit qu'il y a certains producteurs qui arrivent à avoir beaucoup plus de, de profits ou beaucoup plus de nutrition, mais on ne comprend pas exactement quelles sont les quantités de chaque culture qui peuvent être euh, optimales, on peut utiliser un modèle comme ça pour, pour comprendre. Et même chose au, au niveau de, euh, national, on peut changer les, les proportions de chaque culture qui est dans les régimes ou euh, sur la terre et voir ce que ça donne vis-à-vis -vis, euh, les objectifs différents comme les biodiversités, les productions globales, da, da, da. Ok, c'est fini. Et um, juste pour dire que, oui, on travaille en partnership avec beaucoup, beaucoup de personnes. Et um, du coup, ce n'est pas que le CGIAR qui fait tout ce travail. C'est vraiment avec nos partenaires ici, mais surtout en Afrique. Et, um, et mon collègue Marcela va parler un peu prochainement sur le transformational agroecology qui va commencer bientôt. Uh, en 2022 et uh, qui est la prochaine étape pour le CGIA um, sur l'agriculture. Alors, c'est tout. Merci. Merci, Sarah. <applaudissements> merci Sarah, merci euh, pour l'effort de, de faire cette présentation en français et de nous avoir montré la diversité des travaux qui sont menés à différents niveaux d'échelle. Comme tu l'as annoncé, on va passer la parole à, à Marcella Quintero. Donc, Marcella, elle est basée en Colombie, elle est colombienne. Elle est directrice uh, du programme sur les, les paysages multifonctionnels et c'est elle qui porte l'initiative One CGR sur l'agroécologie. Je ne sais pas si Marcella est en ligne. Oui. Hi Marcella. Hello Nadine, can you <laughs> How are hear you? me well? I'm fine, and you. <laughs> so you can talk. <laughs> Go ahead. <laughs> okay. okay, thank you very much uh, Nadine for the introduction and also. Thank you for all the organizers that have uh, uh, made my presentation able uh, remotely. Uh, I wish to be there, but I couldn't travel because of all the limitations with the pandemic and so on. But I'm happy to, to share today um, what is our thinking in the CIR in terms of what should come next. Uh, in, agri in agroecology research, uh, in the CIR and when I say CIR it means with and uh, together uh, with our partners, international and local partners. So in, in, in the CIR we are talking about using agroecology to transform food, land, and water systems. And I want to, let share, okay. And, and and I want to give a little bit of background on why we are talking about using our ecology not only to transform uh, the farm and the farming systems, but the whole food system. So first of all, I would like to start by saying that we know that uh, our food systems are, are, are failing in the sense that they are not providing Uh, the food stability, the nutritional levels the, uh, are not contributing to reduce poverty as we wish or as is needed. And it's also, and are also driving environmental damage. So we need to transform uh, the food systems and also. Uh, We, we know that we need to do more research that is more relevant for small-scale farmers who are a big majority in the, in the rural areas uh, in the developing countries. So if that's the, the challenge ahead, then we, in the CJR, we were thinking on, okay, what we need to transform the food systems to tackle those challenges? So we came along with the principles of our ecology that includes, an, uh, as you see there, for example, improving the social values and diets, include improving fairness, improving the use of biodiversity in our food systems, as Sarah was just showing, and so on. So all so we were thinking that if we work around these our ecological principles and trying to mainstream those our ecological principles, Not only at the at the farm level, that could be the level one and level two that in the diagram that you can see in the left, but also we start incorporating those principles at the food system, I mean beyond the farm level, then we can contribute to a transformational agriculture across food, land and water system. Now We are aware that agroecology is gaining a lot of prominence in science, in the science, in agricultural and political discourses, but at the same time, we know that uh, still there are challenges related with the enabling environment for the widespread implementation of our ecological practices. So it means that we need to work uh, beyond the technological aspects at the farm level to Uh, include now more research on the socio-political dimensions beyond be the farm level to be able to transform the whole food system. And this is actually very... Uh, I, I, uh in line with the hlpe uh, report where it shows how ecology has evolved and it's not only something to be workable at the field level or at the farm level but actually to go beyond that and trying to do that agricultural transformation at the food system So thinking on that is that right now we are designing in the, the new CIR portfolio, I mean, for the next year in terms of research. And agroecology is one of the uh, main topics in that uh, portfolio prospectus. So right now we are in the phase of uh, developing that research portfolio around agroecology that is under revision and is under approval, but I want to share today with you what, what we are proposing so basically together with our partners uh we want to work uh in the in the in the next years on on uh having the different agroecological principles applied at the farm level also by communities but with the help of other food system actors so how we want to do that so we are proposing to do this through uh, five uh, main uh, work packages One is to work uh, in different countries, including countries in Africa, on creating agroecological living labs where we want to co-create technological and institutional innovations that incorporate agroecological principles. Then we want to do a, a, a work that is going to provide the evidence to evaluate at what extent agroecological innovation versus other innovations perform in different dimensions, environmental, social and economic dimensions. The third one is to work on inclusive business models and in how we can do business models and financial strategies more ecological. let's say, in the sense that it includes better uh, principles related, for example, with social inclusion, with fairness and with re reduced environmental damage. The fourth one is more looking at the policy and institutional enabling environment and see what is the current poli policy uh, framework and how we can try to integrate better policies across sectors and across scales that can support the scaling out of our ecological innovations. And fifth one is has to be with research on behavioral change, which is, is something that is, is also novel in the CJR. And we want to understand better What are the motivations of each of the different involved actors of the food system to support or not uh, the incorporation of agroecological principles in food systems? So these are uh, very quickly the, uh, the rapid research questions that we want to answer in each of these uh, components. So basically, we want to know if our, what are the agroecological innovations that are more suitable for a specific context. So to make sure that we will be co-creating uh, innovations that are context-relevant. Also, we want to see how they perform, as I was saying and how uh, business models can help in scaling up those agricultural innovations and how the business models per se incorporate agricultural innovations as well and as i said uh, also all the work behind on, on policies and uh behavioral change to understand and also to provide uh, evidence on how we should better inform policies of different and plans and actions of different actors that are supporting agroecological uh, uh, transformation in food, land and water systems. So this is uh, to show you the countries where we are thinking uh, to apply this approach. So the idea is that in Africa, so the idea is that in each of these countries, we want to set up an agroecological living lab. And in each country, we will have uh, all the five components that I just mentioned it. So at the end of the day, we want to have like an international uh, network of living labs. So not only in Africa, but also in Latin America and Asia. And here I just wanted to focus on Africa, uh, since uh, this is uh, the, the main topic of, of, of these days in Montpellier. So these are the fourth countries where we want to, to work, and as you can see, it already represents a, a huge variability in terms of environmental and socioeconomic conditions, which I think add value to this idea of having different living labs where we can make cross comparisons across different regions and status. So this also is to give you an idea on how diverse are going to be our living labs. So, for example, in Zimbabwe, we are talking about uh, a site where we have mixed systems with maize being one of the main crops, but combined with other crops. Uh, in Burkina Faso, we are targeting a site that uh, has mainly pulses and also production of milk. In Tunisia, is uh, uh, integrated systems where we have a small ruminants with the production of cereals, and in Kenya, is integrated crop livestock systems. And also, just for your reference, uh, you can see in the last part of the table, the type of systems that are present in the living labs in Latin America and, and in Asia. So in Latin America, we'll be working in the Amazon with mainly with areas with a production of cocoa and also other uh, cash crops. In India, integrated crop life, livestock systems and in Laos, it's also very diverse, but coffee being one of the main crops. So with this, I just want to, to stop, and, and we hope that uh, in the next meetings, we will be able to show you uh, what exactly has been approved for the CJIR in terms of research in our ecology, and also that we will be able to give you an advance on, on how this is progressing. If everything goes well, uh, our idea is to start uh, implementing this approach uh, next year, with, together with our partners. Thank you. Thank you, Marcela. Very inspiring presentation. Um, on va maintenant voir euh, une présentation de Bori Walde. Bori Walde elle, euh, illustre un projet qui est le premier projet mené par euh, la transformative euh, plateforme sur l'agroécologie mentionnée par Sarah. Cette plateforme a aussi joué un rôle, si j'ai bien compris, dans l'impulsion de cette initiative euh, OneCGR. Donc uh, Boris Wolde, je vais te présenter. Donc uh, Boris Wolde est chercheur en gestion des ressources foncières à l'International Water Management Institute. Merci Boris. Good afternoon. Uh, sorry, I just my presentation is in English. Uh, I do not uh, I don't know how to speak just French, so I'm apologie. For the people <laughs> that do, uh, pardon en français. <laughs> Pour ceux qui ont du mal avec uh, l'anglais, il y a aussi des de, de casque à l'extérieur, pour ceux qui le souhaitent, the translation from French, from Inge English, English to, to French, French for yeah. the colleagues. Thank you. So shall I wait some few minutes? No, no, that's okay. You can okay. go ahead. Okay, just uh, good afternoon. And this presentation is uh, more on viability project. And in the first two presentations, you have seen some general pictures of what CGR is doing, and IMI, the International Water Management Institute, is one of the CGR center, and we work also on agroecological practice, mainly at landscape and watershed level, uh, because we focus on water and land and those things. So uh, this presentation gives you an example from Ethiopia, which is included in the viability project. So uh, this viability project, as you see in the uh, map, it's covers like eight to nine countries, including Madagascar, and it just worked dist across the 12 case studies included in the viability project, and these 12 case studies distributed across the eastern and southern Africa, west and north Africa, and just m eight to nine countries are included, and also 12 case studies are just, the project is testing 12 case studies, so working 12 case studies. So why is the viability project? Mainly focused on producing evidence uh, for, Practitioners or policymakers or actors that help or that support agroecological transition in every and each country. So, the project is mainly for evidence generation. And the evidence focuses on what are the drivers and lock ins to the adoption of different kinds of agroecological practices, what is, what is the labor requirement of diverse agroecological practices, do these diverse agroecological practices have implications on food security and nutrition outcomes. And what is the contribution of different kind of agroecological practices to restore ecosystem service or these services which is linked to each and every type of agroecological practice. So these are some of the areas with the viability project focused and try to generate data so that uh, to have a, an informed decision making and also to to support practitioners to do some kind of activities in the farm. So having said this, this is the specific case study, which is the focus of this presentation. This is one of the case studies is exclosures for landscape restoration in Ethiopia. So for those of you who don't know what exclosure is, exclosures are areas that are excluded from wood cutting, grazing, and agricultural activities. This is the picture one that, for example, shows you exclosure based landscape restoration, and the vegetated upper slope represents exclosures. Every time there's a down slope, there is farmland. So these are areas just excluded from free grazing systems, wood cutting, and any other actual activities so that we let them to restore back uh, and also improve ecosystem service and also economic development. So far, 4. million hectares of land are covered by exclosures in Ethiopia with recent estimates, but the plan is to increase this figure to seven million by 2030, and this is linked to AFR 100 initiative, which is an initiative just pledged to restore 100 million hectares of land in Africa, and Ethiopia pledged, uh, committed to restore 50 million hectares. Out, out of this, 7 million hectares will be restored through establishing exclosures on communal grazing land. So why we consider exclosures are ag agroecological practices? For example, the high-level panel of experts for food, uh, food security and nutrition listed around 13 principles mm -hmm. To consider or not a certain agricultural activity is considered as agricultural practice or not. Out of these 13 principles, exclusions meet seven or eight principles. For example, exclusions pertain primarily to principles three to seven. That means exclusions are very important for improving soil health, improving animal health through so improving livestock feed, improve biodiversity. It just enhance positive ecological interactions it helps to diversify economy, and also it has a role in co-creation of knowledge because we work with the local communities and it's also managed by the local communities, and it's also a contribution to land and natural, natural resources governance. So because of all this, it means more than half of the principles set by the high-level panel of expertise we consider exclosures as one of an agroecological practice. Yeah, just the key transformation when you say exclosures is going on is moving from free grazing system to a cut-and-carry system. When you move from exclusion or when you establish exclosures on communal grazing land, we are transforming the existing practice, that's free grazing, to a cut-and-carry system. And so far there are several studies already done and we know that exclosures are very important in improving biodiversity, animal and soil health. It's also improving agricultural production, this is mainly through controlling erosion and also improving pollination. It's also, several studies also demonstrated that exclosures can be a nature-based solution that help to adapt or climate climate change because one of the benefits that we are getting from exclosures is improving biomass and carbon, both upper and below ground carbon so that it can be a nature-based solution. And it's also key for diversifying income and livelihood of the local communities. So, well, there are in our case study area in one of a small watershed, there are a number of agroecological practices exist in that particular watershed. This ranges from exclosures to physical soil and water conservation measures. Each of these conservation measures, or each of these agroecological practices, implemented in different way. They just take three forms. Some of them are uh, implemented replacing existing practice some of them in combination with existing practice or some of them with an additional uh, practice for example if you take exclosures it replaces the existing practice free grazing system for example if you take compost it is just implemented an addition to traditional manual utilization and if you take production of fruits and vegetables around homestead it's combination with existing activities and or replacing current production so in general way of implementing agroecological practice varies with the type of agroecological uh, practice. It could be in addition, supplementary, or in combination, or replacing existing practice. So when you look at effects and benefits of agroecological practice, these exclosures generally have benefits at local, at household level, and also at community level. They are very keen to improve food security because it is uh, increased agricultural production through controlling erosion. Increase income because it allows gives an opportunity to diversify livelihood of local communities, women's and youth, and diversify livelihood and also improve ecosystem service because restore vegetation, restore soil, restore groundwater recharge, and all these things are just the benefits at community level or at watershed level. For example, the soil and water conservation measures supported to reduce conflict related to managing runoff among farmers because we are just controlling erosion, so there is no any more conflict between farmers in managing ground in that particular watershed. It also increased agricultural productivity and income, and the farmers are relatively stable that just and less uh, migrated because of improved uh, agricultural productivity and improved environment. So when you look at uh, one of the areas which we want to generate data is whether these all agricultural products are labor-demanding or not. In general, yes, the agricultural products are generally labor-demanding, but when you ask whose labor is most invested, it depends on the type of agricultural practice. For example, if you look at watershed development activities, men's power or men's labor is more invested compared to women and children's, but if the agricultural practice related to livestock management, and this usually takes women's labor more compared to men or children's. But what we have learned is at, at, this, at this time, both women and men collaborate in agricultural activities and all have a role. But this is a key thing that we learned because there is no any just type of women and men type of work and all collaborate involved in agriculture and has a role. So, okay, it's labor demanding. So the question is, it is worth to invest the additional labor. Yes. Yes. In general, it is yes. It's worthy to invest because the benefits outweigh exclusions, uh, just the cost. For example, if you take exclosures because of exclosures and other watershed development activities, there is an increase in groundwater recharge, and this enables to expand irrigation because it increases access to shallow groundwater, and this helps to diversify income uh, livelihood, and this also helps to increase income. So, in general, it is uh, worthy to invest, and. The decision to to say it's worth or not also depends on the purpose of the uh, implementing agricultural practice. For example, if you do compost for producing annual crops, it is not worthy enough in that locality. But if you prepare compost for cash crop or marketable crops, it's worthy to invest the additional investment. So these are just some details. So for example, just uh, according to some economies, just the marginal productive labor is almost zero in that locality, so we are Investing on agricultural practice is worthy because we are investing the surplus labor and also a reward for it. And the farmers also support this. If you work hard, you can feed yourself and also family, and if not, you are just a loser. So whatever you invest in our land has benefits, they say. So it's worthy to invest. So this is a final slide. So what to consider when promoting our ecological practice? This is some of the questions which in this morning also raised by different colleagues. Uh, in, in our watershed, what we have observed is that there is a shift from cultivating annual crops or cereals to high-value crops. It is driven by markets and also the need to get short-term economic benefit because our farmers are poor, they need to live today, they need to get some benefits uh, for today, just thinking only about long-term benefits will not convince our farmers because they have to live also today to, to save or to to think about something uh, for long-term. So whatever we recommend and suggest any agricultural practice for a certain location should have short term economic benefits in addition to long term impact on food security and environmental protection thanks a lot merci beaucoup bory merci uh, marcella merci Sarah. donc on voit bien à hein, travers ces trois présentations l'ampleur du chantier le nombre de sujets qui sont couverts et euh, les échelles, les différentes échelles. Et ce n'est pas fini, hein, puisqu'on va encore en discuter. Donc, avant de passer à la séquence suivante qui va concerner une table ronde, on va quand même prendre une ou deux réactions de la salle. S'il y a quelqu'un qui est inspiré par ce qu'on vient d'entendre, est-ce que quelqu'un souhaite réagir sur ce qu'on vient de voir Julie, yes. <laughs> Thank you so much for this opportunity again. Um, I, I like the presentation from, was it Colombia? Well, I forget. Yeah, Marcela. Um, there was a statement that mentioned that 95% percent of the research on agriculture and food system is relever, irrelevant to small-scale farmers. So, the, the lady who presented online, I find their proposal on spot-on because they mentioned that they are going to use the approaching five steps on agroecological living labs and. Uh, the, I pray that their proposal goes through because they are discussing inclusive business models and financial strategies in the halls. I find that a spot on. So about the viability project and the target of the 1 million hectares, uh, well done, Ethiopia. Uh, I'm wondering if in your strategy you, you think about including people who are already practicing Uh, Eco-friendly systems, because here you're looking at degraded landscapes. That's fine, but what about the possibility of looking people who are already doing something in conservation, like organic farmers in different landscapes? They could be doing small-scale or coffee, where you could do stuff like agroecology. How does that work? I, I imagine that is not purely an exclosure, but it could also send some some information in regard to giving people information that this is a possibility already anyway. So do you see this happening? And in terms of um, the project, for instance, I don't know how long your project works, but um, if the project ends, is there a policy that is attached to what the communities have committed that then we maintain these um, 4.2 million or 7 million hectares As transformed with this practice, or do you lose everything you've gained at the end of the project? Thank you. Merci, Julie. Euh, donc là, il y avait deux réactions, effectivement. La première, c'était plus une. Une, un positionnement par rapport à la présentation de Marcella, qui je ne sais pas si elle va, va pouvoir se reconnecter pour réagir. Et d'ailleurs, il y a une autre réaction concernant la présentation de Marcella dans le chat aussi qui parle de la question des Living Labs. Il y avait des gens qui demandent à savoir comment ça marche en pratique. Et la deuxième question, donc ça concerne la présentation de Boris sur l'existant en Éthiopie. Euh, Boris, si vous voulez réagir, répondre à la question de Julie en premier, après on verra, je sais pas si on peut rétablir la connexion avec Marcella. Yeah, thank you. Uh, thank you, uh, just yeah, thank you for the question, but uh, the first questions, uh, this is just my presentation is only focusing on a but there are different kind of initiatives which is implemented by governments and also government institutions, research and universities, so we are also considering compost and other diverse agricultural practices that are implemented at local level to the landscape level water management land management agronomic <coughs> practices and all those things that also exist but this presentation is mainly for uh, these exclosures that's why not included and for the second one exclosures are not for research it is for development it is for government initiative it is not about external bodies establishing exclosures so There are, for, since 1980s and 1970s, these exclosures, together with different kinds of soil and water conservation activities. So it is not depend on uh, projects. The projects, what we are doing is just we are trying to generate evidence on the importance, on the impact of exclosures, and then communicate with the government body if there are something to correct. For example, at the beginning, in 1980s, when they started exclosures, they only aimed at for conservation. Nobody goes there nobody benefits and nobody touch that those protected areas But the communities are asking questions. So what the vegetations are restored the soils are improved the groundwater is recharged So what they are saying? So what now? Exclusions are for both conservation and economic benefits now the government is integrating beekeeping cutting trees is not allowed here Yes, but they are integrating beekeeping. They are integrating fattening through cut and carry system and they are integrating, planting high valley crops because the area is improved, like fruits and all these things, so that the farmers are benefiting from beekeeping, livestock fattening, fruits, and fruit development on those protected areas. So now Exclosures is for both conservation and economic benefits. But it is a government initiative. It is just supported by, uh, managed by the local communities. It's not dependent on any kind of project. The project just goes there and assess some parameters and. Advise the government to improve the management. Merci beaucoup, Boris. La régie, est-ce qu'on a un nouveau Marcella ou pas? Non? OK. Euh, Peut-être, Sarah, je ne sais pas si tu veux commenter l'intervention de, de Julie là-dessus, puisque tu connais bien le sujet. Et Marcella? Oui, bah, en fait, Boris, il connaît très bien aussi. Mais um, juste pour dire merci, et du coup, oui, nous aussi, on espère que ça, ça va être accepté. Et... On est très conscient que le business uh, inclusive business models c'est un um, aspect de recherche qui est uh, pas assez développé uh, et en fait même qu'on a besoin de plus d'expertise expertise vis-à-vis -vis, uh, comment on uh, fait les recherches aussi que comment on uh, fait les pratiques um, là-dessus alors uh, c'est vrai, vraiment important que plus de recherche cible ce, cet aspect uh, je suis bien d'accord alors merci pour les commentaires <rire> Ah, Merci. Je l'avais demandé en anglais, par contre. <rire> oui, ah, mais elle a, elle a la traduction, c'est bon. <rire> okay. Merci, Sam.